la compilation des chanteurs inconnus, pour la deuxième fois que des chanteurs pas connus du tout. Ils chantent tous les grands tubes de la variété française avec un seul mot, c'est Jean-Michel Nana. Les chanteurs, mais lui son rêve c'était des techniciens, c'est Jean-Michel Régis. La lumière, c'est bon Non On a 403 Il faut que tu mettes le HLR 600 sur le canal 703 Tra, mais il est pas possible, oui Il a trop bu à midi, c'est Jean-Michel parti au shot. Est formidable. Il ne sait pas ce qu'il fout là, pour la première fois sur un compil des chanteurs inconnus, Jean-Michel bouge pas. Il s'en bat les couilles de son concert, c'est Jean-Michel s'en fout. C'est toi Merde Il a le syndrome Gilles de la Tourette et est fan de biologie. Lui, c'est Jean-Michel Rastop. Mais moi je suis un RASTOP Qui aime bien ce genre de jeu Je veux bien qu'elle RASTOP, Rastop Alphonse Fred c'est comme elle veut C'est comme elle veut Mais first laisse-moi prendre un selfie Bon, vous avez exactement une heure et cinq secondes pour désamorcer cette bombe. Mais on a changé d'heure, chef. Ah. moi Est-ce que vous savez où est le numéro 16 de la rue Le Maire Numéro 16 Ah oh putain je suis allé pour c'est où okay que je périph Salut Il est pas là ce que Non malheureusement il est parti trop vite. Ah merde hein. Non je savais pas que... Non mais il est parti en réunion à Paris It's the end of the world, ask me no Nous sommes à tourneau dans les Yvelines, et c'est ici que nous retrouvons Martin. Martin a 21 ans et travaille pour une grande chaîne de télé. Chez moi. Il est d'ailleurs très apprécié par ses collègues et ses supérieurs. Il faut dire que Martin a un don. Est mon chef C'est... Euh, Tower Bridge. Enfin, c'est pas Tower Bridge, mais c'est parce que moi j'aime bien la Tower Bridge. Ça sent beaucoup. C'est un chapeau. C'est En fait, quand j'étais parti en voyage à Taïwan, j'avais vu une petite Taïwanaise qui me l'a fait comme ça en, en 2 secondes 22. Mais ce n'est pas dans les maquettes, ou même dans l'informatique, que ce jeune homme s'illustre le mieux. Il a en effet reçu de ouais, la nature là, une faculté beaucoup plus rare et étonnante. Vous pouvez nous expliquer votre talent Bah ben moi, depuis que je suis tout petit, je suis capable de mémoriser toutes les mélodies que j'entends et de les refaire à la perfection. Euh, vous avez un exemple là euh oui, le générique du 20h de... quest Allez-y. Ça fait... Nanana... Euh... <sus> Mais ce passionné de musique ne s'arrête pas là. Il est également capable de reproduire les musiques de son enfance. Euh, le générique de ses pas sorcier On écoute. Ça fait... Euh... <coughs> <coughs> et dit Malou à double d m l u y et o <rit> Mais oui, c'est clair euh, Lorsqu'on parle de ce, tout ce point de vue, c'est l'activisme la dynamique cest par exemple, les végétariens, le végétalisme, hein Nous avons cette même climatologie. Le <coughs>